alter Altermonde. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Altermonde. Alter alter alter donc, l'idée de cette plainte avec Peuple Solidaire et Indécossin, c'était de montrer le grand écart qu'il y a entre les engagements éthiques de Samsung, euh, qui donc se targue d'être une entreprise responsable et de faire respecter ses engagements éthiques dans toute sa chaîne de valeur, et la réalité sur le terrain, c'est-à-dire euh, au final des, des conditions de travail indignes euh, et euh, du travail de mineurs, China Labour Watch, qui est donc notre partenaire en Chine, a pu s'infiltrer dans les usines et réellement rapporter des preuves de la présence de mineurs dans les usines et de conditions de travail vraiment non conformes avec les grands standards internationaux que Samsung se dit respecter. Alors, malheureusement, cette plainte a été classée sans suite fin décembre, de même champ là, début janvier, euh, les deux plaintes étaient sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses. C'était la première fois qu'en France, euh, des associations déposaient plainte sur ce fondement novateur pour contourner le vide juridique qui existe aujourd'hui en matière de responsabilité des multinationales. Malheureusement, euh, le contexte politique euh, a fait euh, que euh, ces deux plaintes ont été cassées sans suite au même moment. Samsung n'a jamais réagi à, à, à notre plainte. Ils ont été euh, interrogés... Par le parquet, puisque nous avons le rapport d'enquête aujourd'hui qui, qui nous le montre. Euh, mais euh, donc, ils ont, ré, ils ont répondu euh, au procureur de la République, mais ils ne nous ont jamais répondu euh, euh, donc lorsque nous avons pu leur demander des comptes, justement, sur l'application de leurs engagements éthiques en Chine. Aujourd'hui, le rapport d'enquête de Samsung que nous avons reçu du parquet montre que nous avions raison de penser que le parquet n'a pas les moyens financiers et encore moins la volonté politique de mener des enquêtes préliminaires à bien lorsqu'il s'agit de cas euh, de cette envergure internationale qui mettent en cause des grandes enseignes françaises comme Samsung. Pourquoi Le rapport d'enquête montre que euh, le parquet s'estime incompétent à vérifier euh, l'efficacité, le, euh, la pertinence des preuves que nous lui apportons il se contentait de demander à des responsables de Samsung s'ils étaient indépendants du groupe, si euh, les codes de conduite étaient bien euh, des pratiques commerciales et euh, d'interroger euh, une commission euh, spéciale sur les populations victimes. Aujourd'hui, en tant que consommateur, et c'est ce qu'on montre dans la plainte, on accède très facilement à ces engagements éthiques. Samsung France dit spécialement respecter euh, ses engagements éthiques et faire respecter les droits de l'homme dans toute sa chaîne de valeur. Et pourtant, le classement sans suite est fondé là-dessus. C'est-à-dire, non, cela ne représente pas des pratiques commerciales. Donc, on n'est même pas dans la vérification de la réalité sur le terrain. On est uniquement dans le fait que euh, le procureur ne veut pas donner un exemple aux, euh, aux multinationales en leur disant... Si, si, quand vous vous targuez de respecter les droits de l'homme dans votre chaîne de production, vous devez le faire. Non, le procureur lance un message aujourd'hui, la justice française lance le même message que le gouvernement aujourd'hui aux multinationales. Voilà, euh, il ne s'agissait pas de pratique commerciales. Vous aviez le droit de dire ce que vous vouliez dans vos engagements éthiques et euh, vous ne pouviez pas respecter les droits dans toute votre chaîne de valeur. Pourtant, aujourd'hui, euh, il suffirait que les entreprises baissent un tout petit peu leurs marges euh, et qu'elles se donnent les moyens de faire des audits satisfaisants pour éviter ce genre de drame dans leur chaîne de valeur. Donc ce texte de loi déposé par Daniel Leroy et à la base aussi par Philippe Nogues et Dominique Potier, deux députés PS, a été renvoyé en commission. C'est-à-dire que le gouvernement a demandé à ce que ce texte soit renvoyé alors même que deux députés PS l'avaient déposé. Donc déjà, ça brouille vraiment le message pour les citoyens qui ne comprennent pas bien pourquoi à la fois on dépose une loi et puis on demande son renvoi en commission. D'autant plus que le gouvernement avait promis, notamment Hollande dans sa campagne de vraiment installer dans la législation française un devoir de vigilance pour les multinationales envers leurs filiales et sous-traitants à l'étranger. C'est ce que ce texte prévoyait, c'est-à-dire identifier les risques et prévenir ces risques de dommages graves environnementaux, sanitaires ou sur les droits de l'homme euh, de, de, des activités des multinationales à l'étranger à travers leurs filiales ou leurs sous-traitants concrètement, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire essayer d'éviter d'autres catastrophes comme le Rana Plaza, où il y a eu 1107 morts euh, en avril 2013, éviter des marées noires ou d'autres catastrophes euh, industrielles, environnementales, euh, éviter des licenciements massifs, et tout ça parce que des maisons-mères et des donneurs d'ordre ne peuvent pas être responsables de leurs décisions dans toute leur chaîne de valeur. Ce texte donc prévoyait non seulement une obligation de vigilance, une obligation donc de prévenir ce type de dommages graves. Il ne concernait que les grosses entreprises, donc les PME devaient être rassurées. Et ce qu'il prévoyait surtout, c'était donc qu'il qu revenait aux entreprises de prouver qu'elles avaient bien fait tout ce qui était en leur pouvoir pour prévenir ces dommages. Pourquoi ce texte était important C'est qu'aujourd'hui, Samsung d'ailleurs le, le montre Auchan et, et, et toutes les autres affaires les victimes de crimes économiques telles que les victimes du Rana Plaza ou les victimes de, de licenciements massifs ne peuvent pas accéder à la justice elles n'ont pas les moyens d'obtenir de, des preuves de ce qu'elles avancent et leurs systèmes juridiques euh, sur place sont corrompus ou inefficaces et donc elles n'accèdent jamais à la justice alors même que les responsables in fine sont ceux qui récupèrent les bénéfices de tout un groupe, c'est-à-dire les maisons-mères ou les donneurs d'ordre. Donc ce qui serait logique aujourd'hui, c'est de donner accès aux victimes de ces pays, aux tribunaux français, là où donc les maisons-mères et les donneurs d'ordre euh, ont leur siège. Donc le 29, ce texte a été renvoyé en commission, mais le gouvernement a promis de proposer à nouveau un texte pour responsabiliser les multinationales. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons eu connaissance de ce projet, de cette proposition de loi, à travers notamment la plateforme RSE à laquelle euh, nous travaillons, avec des acteurs comme le MEDEF ou la FEP, des grandes entreprises du 4x40 qui font un lobbying très efficace. Euh, et aujourd'hui, ce texte euh, va être un texte au rabais, c'est-à-dire qu'il va prévoir un devoir de vigilance. Euh, les entreprises vont devoir uniquement publier un plan de vigilance et euh, euh, publie un rapport qui montre qu'elles ont bien respecté les mesures qui étaient prévues dans leur plan de vigilance. Le problème, c'est que le juge ne pourra pas demander à ces entreprises de mettre en œuvre le plan de vigilance ni à réparer les dommages s'ils euh, surviennent. Donc, euh, on est un, sur un texte au rabais, puisque on est vraiment sur euh, voilà, une obligation de publication. On reste dans le, dans le reporting, dans, dans tout ce qu'on connaît aujourd'hui de charte éthique, de rapports de développement durable. Voilà Le gouvernement, aujourd'hui, veut demander aux entreprises, et de plus de 5000 salariés en France, ou 10 000 dans le monde, donc c'est vraiment uniquement les énormes entreprises, de uniquement publier un plan de vigilance qui montre qu'elles ont, tenter de faire respecter les droits de l'homme dans leur chaîne de valeur.